Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre 2020. Euh, il se passe beaucoup de choses sur les marchés. En ce moment, on est en grande dégringolade au niveau des indices, au niveau euh, de l'or aussi, de l'argent. Euh, un peu tous les actifs euh, dégringolent. et euh, Le dollar américain rebondit un peu. Mais dans le fond, l'important, c'est peut-être de regarder la perspective à long terme. Est-ce qu'on est dans une dégringolade qui pourrait perdurer jusqu'à l'élection américaine? Euh, J'en ai aucune idée. Euh, mais ce, cependant, j'ai vu que Morgan Stanley vient d'annoncer euh, que lui voit ça de ce, cette manière-là, euh, la banque Morgan Stanley. Euh, donc, on va voir, on va suivre ça. Euh, on va aller voir ça euh, tout à l'heure. Euh, mais euh, premièrement, peut-être vous parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis... Euh, euh, ben, En ce moment, on sait que la juge Ginsburg Gens est décédée la semaine dernière. C'était une, dé une démocrate euh, vraiment euh, euh, de gauche. Euh, donc, euh, Trump euh, doit choisir une nouvelle euh, juge et euh, il ferait ça euh, vendredi, samedi. Ce serait son... Euh, son temps à peu près ou ce qu'ils pourrait nommer ça, mais euh, les démocrates euh, sont vraiment en furie euh, parce que dans le fond, il, pourrait, il va aussi nommer euh, une juge républicaine, euh, donc euh, une juge qui est plus à droite. Euh, je parlais avec mon fils. Mon fils, ce qu'il me disait, ce serait probablement une femme, un juge. Et puis Nancy Pelosi et voudrait peut-être repartir, redémarrer une nouvelle procédure des destitution du président s'il ne choisit pas la juge qu'elle veut. Donc vraiment, les démocrates sont en furie. Ils ne lâchent pas le morceau, ils veulent absolument que Trump perde les élections. Ils veulent absolument que Trump, parce que dans le fond, ce n'était pas prévu que cette dame-là décède aussi près de l'élection élection de Trump, qui était un, un de leurs juges, mais c'est arrivé sous Obama, Obama a choisi les juges qu'il voulait, euh, tous les présidents ont ce privilège-là de choisir les juges qu'ils veulent, donc euh, pourquoi les... Euh, bon, bah, regarde, peu importe, là, euh, le, le président a ce privilège-là de choisir les juges lorsqu'il y en a un qui décède ou qui démissionne, et euh, Trump a parfaitement ce privilège-là, et la procédure de destitution avant encore les élections est absolument... Euh, euh, Farfelu, euh, non. Euh, euh, elle peut essayer, mais ça, ça se passera pas. On est euh, justement à quelques un mois et quelques jours des élections. Donc, euh, on sait ce qui se passe au niveau euh, mondial. C'est on retombe dans le confinement ici au Québec. On dit qu'on est rendu la, dans la deuxième vague. Euh, les chiffres ne disent vraiment pas ça. Vous allez, euh, vous avez rien qu'à aller voir sur les euh, chiffres officiels du gouvernement. Euh, le nombre de décès est, est vraiment, c'est un par jour, un, un, deux zéro des fois deux, un, je, zéro. Puis c'est probablement dans les CHSLD. C'est dramatique quand même, mais euh, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment. Euh, on est à la fin de la, la cloche, la fameuse cloche, là. et puis ça continue au niveau des hospitalisations. C'est la même chose, mais au niveau des cas, c'est normal, on teste plus. Donc, si on teste plus, et puis les tests, on les a raffinés, on est capable d'aller chercher euh, une, une trace de, de corona. Donc, euh, c'est normal qu'on ait plus d'infections, mais le gouvernement ici euh, ne veut rien savoir, d'aucune critique. Euh, je, je regarde un peu des personnes qui osent parler, parce que dans le fond, c'est l'État baillon ici. L'opposition parle même pas, je, je comprends pas. Là. Ici, en France, vous, vous avez quand même la possibilité d'avoir des scientifiques qui, qui quand même s'expriment, euh, expliquent un peu la situation, mais ici, absolument pas. En tout cas, je, je, je trouve que c'est catastrophique. Et là, on retombe dans un pseudo-confinement. On, on tombe, euh, euh, rencontre 25 personnes. C'est vraiment, euh, non, ça, les, on retombe, on, on recule en arrière. Et pourtant, les, euh, les constitutions, autant notre Charte des droits et des libertés ici au Canada nous garantit le droit de, de religion, le droit de ré, réunion, euh, et c'est dans les premières lignes, le droit d'association, euh, qu'on peut se promener librement dans le pays. On peut dire oui, en temps de pandémie, mettons au mois de mars, on a tout arrêté, ça c'était justifiable, mais maintenant, il y a... Il n'y a rien qui justifie ça, pas, qui justifie ça. on m'a toujours appris, moi j'ai étudié en métallurgie, ensuite en informatique, j'ai fait des, un, cours de sta, un cours de statistique, j'ai étudié un peu en, en, en marketing, en, en administration, j'ai suivi beaucoup de cours dans ma vie, euh, euh, mais j'ai complété euh, mon cours, mon certificat en informatique, euh, programme cours en développement de logiciels, tout ça, donc euh, on m'a toujours appris dans... C'est ce qu'on est supposé, d'apprendre que les chiffres parlent. Surtout quand tu es dans le domaine de la science, tu regardes les chiffres et tu tires des conclusions à partir des chiffres qui te sont exposés. Mais ici au Québec, c'est fini. On n'a plus le droit de faire ça. Il faut prendre comme euh, parole absolue ce que les médias nous disent, qui ne se base jamais sur des chiffres. Tout ce qui montre, c'est euh, qu'une personne est décédée, une personne... <rire> C'est de la manipulation pure et nette. En tout cas, je ne veux pas embarquer dans tout le débat, mais je trouve ça absolument catastrophique qu'on qu n'ait plus la possibilité, qu'on n'ait plus cette possibilité-là, qui pourtant est la base de, ben de la science, de la logique aussi, de se servir des chiffres pour tirer des conclusions. Aujourd'hui, c'est plus ça qui existe ici. Si, euh, oh, puis on parle de la deuxième vague. Je la Sur les graphiques, eh, il n'y a absolument aucune deuxième vague. Euh, donc, euh, c'est ça. On est dans un état euh, totalitaire ici. Euh, même on peut avoir recours à la délation. Euh, si quelqu'un euh, euh, juge bon de faire de la délation pour une personne, euh, eh bien, c'est ça. Puis des grosses amendes de 6 à 600 à six mille d'amende. Euh, quelqu'un qui porte pas son masque, euh, en tout cas au moins, en France, vous avez la possibilité d'avoir des scientifiques qui parlent, et même si le gouvernement fait rien, au moins vous avez la possibilité d'entendre sur les médias traditionnels un discours autre que celui du gouvernement. Et des médias, nous, ici, c'est... c'est ça. Donc, on arrête de parler de ça. C'est pour vous dire que, dans le fond, cette situation va encore plonger plus l'économie dans le gouffre. Euh, cet automne euh, malgré que il euh, y a quelque chose qui est vraiment paradoxal euh, ben là on parle de, euh, globalement là c'est sûr que c'est pas euh... Je parle pas des petites entreprises parce que les petites entreprises euh, souffrent beaucoup et euh, justement les gouvernements n'auront pas le choix d'injecter encore euh, de l'argent dans le système. Euh, Trump a annoncé qu'il qu donnait un 300 dollars euh, même aux personnes qui, euh, je pense, ne sont même pas en, en chômage. Un 300 dollars, j'ai vu ça comme ça, chèque de 300 dollars. Ici, euh, Christian Freeland va faire des annonces dans deux jours. C'est le, le, le 23. Le 23 septembre, il y a des annonces qui s'en viennent au niveau du Canada. Les gouvernements n'ont pas le choix. Et on reconfine, on, en tout cas en partie, on reconfine ici. Et surtout, on voit avec des mesures très, très dures, très euh, très euh, comment dictatoriales. Dans le fond, on, on dit et vous acceptez, point, euh, aucune discussion possible. Donc, euh, on est dans des mesures vraiment, vraiment raides ici au Québec. Euh, C'est comme ça sur la plupart euh, des endroits sur la planète et ainsi... De cette manière-là, on peut euh, confiner la population. Euh, les, les points qui vont être importants à surveiller, c'est vraiment l'élection de Trump le 3 novembre. Euh, euh, c'est sûr que les États-Unis sont déjà di divisés en ce moment, et on va le voir tout à l'heure, euh, le juge Barr qui a encore parlé aujourd'hui. Euh, euh, donc, on va regarder ça un peu au niveau de, des villes voyous, euh, qui défont tout, qui défont vraiment... Euh, tout ce qui peut euh, non non seulement les les big capitalismes mais les petits commerces qui sont dans le fond des personnes qui veulent euh, tout simplement euh, avancer, euh, qui ont des économies souvent de leur vie en entier, euh, dans le commerce, et ils se font détruire euh, littéralement tout ce qu'ils ont bâti pendant des années. Euh, C'est ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. C'est une catastrophe. Et l'issue de l'élection, qu'on soit euh, que les démocrates gagnent ou que les républicains gagnent, euh, moi je pense que Trump va gagner, mais peu importe, là, euh, il va y avoir de la contestation, il va y avoir beaucoup de de, de troubles. Mais à partir de, de, de la victoire, euh, je pense que mm, les dents vont un peu se serrer et euh, euh, je pense que là on va commencer euh, à serrer la vis aux manifestants. On verra. Euh, c'est sûr que l'hiver va être quand même euh, assez euh, assez chaud à ce niveau-là. Euh, et c'est le fameux sommet de Davos qui va arriver euh, au ben, début de l'été, au bon, mois de juin. En tout cas, je pense qu'il n'a pas été retardé. Donc, au, au mois de juin, ça va arriver le sommet de Davos. Puis là, on va voir qu'est-ce qui est le grand plan, le grand reset. Et encore, j'ai relu ça il y a deux ou trois jours, et on en remet encore sur le fameux grand reset. Euh, donc, euh, euh, non, il y a quelque chose qui est comme dans l'air, qui est le climat de part Roosevelt, euh, euh, lorsqu'il a pris le pouvoir euh, en 1932-33, euh, C'était Hoover qui était là, le président Edgar Hoover, qui était là pendant le, la crise de 1929, et euh, lui a laissé faire, les marchés se sont écroulés, l'économie entière des États-Unis s'est écroulée, et plusieurs autres pays, plusieurs ont perdu leur fortune, mais il euh, y a une parole qui me revient encore, <rire> j'en avais parlé dans une des vidéos, c'est que Roosevelt euh, a déclaré à son discours d'investiture que la, la seule chose... Que les Américains doivent craindre, c'est la peur. Donc, on doit avoir peur d'avoir peur. Et au contraire, aujourd'hui, c'est le c'est le contraire. Aujourd'hui, la, la chose qu'on doit promouvoir, c'est la peur. Lui, il disait, il faut pas avoir peur d'avoir peur. Mais aujourd'hui, on dit le contraire. Il faut avoir peur. Si euh, tu n'as pas peur, t'es pas normal. Donc, euh, euh, drôle de discours. Euh, et c'est euh, une des premières. <rire> euh, euh, ok, attendez, comme ça, j'ajuste ça. C'est une des premières euh, euh, nouvelles. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai scanné un peu les nouvelles. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se produisent. Et cette semaine va être vraiment importante au niveau euh, euh, des États-Unis jusqu'à euh, la nomination du juge qui va remplacer... Euh, euh, Madame Ganber, Gen qui vient de décéder. Donc, euh, jusqu'à cette nomination-là, il va se passer beaucoup de choses. Et les bourses, euh, on va voir là, comment Morgan Stanley, une banque, euh, dit que c'est pas trop beau euh, ce qui s'en vient. Euh, moi, je ne le sais pas. Je, suis, je ne suis qu'un observateur. En ce moment, l'or euh, crache, mais c'est tout à fait normal. Je vous avais dit que si on arriverait à des... Euh, il euh, n'y a pas de problème mais c'est du long terme encore donc on va commencer avec euh, la première euh, la première nouvelle c'est euh, les américains plus riches que jamais <rire> ça peut paraître paradoxal pareil parce que dans le fond les américains euh, ont une peur en ce moment mais euh, avec tout l'article le, dit un peu ça euh, la, la, les actifs euh, des américains euh, sont euh, en, en forte hausse je pense que j'avais un graphique là dessus Quelque part, j'espère que... Non, je pense que je l'ai pas mis. Euh... Ah oui, c'est celui-là, c'est celui-là, justement. Bon, L'article dit ça, que les Américains sont plus riches que, que jamais. C'est très, très comprenable avec ce qui est arrivé, le confinement, tout ça. Puis avec les aides que le gouvernement a données directement aux banques, mais aussi aux citoyens, eh bien, les Américains, avec le climat de peur, n'ont pas dépensé ce qu'ils devaient dépenser, donc... L'économie est paralysée et on payait des dettes, on, on gardait, on investit à, bo, à la bourse aussi. Donc, euh, c'est sûr qui est écrit dans l'article « Les richesses des ménages américains » a atteint un plus haut euh, historique au deuxième trimestre. Leur compte en banque a été gonflé par les aides du gouvernement fédéral face à la crise de la COVID. Selon une étude publiée lundi par la réserve fédérale américaine. Blabla. En tout cas, ils disent tout ça. Là, que dans le fond, le confinement a fait en sorte qu'on a arrêté de dépenser à l'extérieur et on garde on garde de, par peur de l'avenir aussi. Et aussi, euh, c'est sûr que l'encouragement à dépenser est vraiment pas là. On se présente dans les commerces, on a plein plein de comptes pour dépenser. Là, au niveau des voyages, c'est fini, en tout cas pour un bon bout, parce que dans le fond, euh, les compagnies d'aviation, compagnies de transport euh, en avion pour faire des voyages un peu partout, c'est fini pour un bout. Euh, au niveau de... de c'est sûr que les, les... quand je dis compagnie de transport, je ne parle pas des camionnages, mettons, pour aller livrer des paquets d'Amazon de ou peu importe euh, les, les ventes en ligne. Là. Ça, c'est ça, le... FedEx, tout ça, ça va bien, ça. Mais au niveau des transporteurs, euh, c'est catastrophique. Euh, le gouvernement a injecté de l'argent, va encore en en Warren Buffett a quitté les compagnies d'aviation, Delta Airline. Euh, Peut-être d'autres aussi, de, de mémoire, je me souviens, de Delta Airline, il me semble. Euh, donc, euh, il y a aussi les, compa les grandes compagnies de pour les croisières, euh, ça va vraiment, vraiment pas bien, mais ça, c'est sûr, c'est comprenable. Là. Euh, écoutez, on a des villes qui se promènent sur l'eau, ça prend beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui dépensent pour euh, réussir à faire virer ces immenses paquebots-là, euh, mais en ce moment, ça aussi s'est arrêté. Donc, euh, la nouvelle dit que les Américains ont jamais autant eu d'argent dans leur euh, poche. Mais non, on ne parle pas de tous les Américains, il faut bien comprendre. Là. On parle en, en moyenne, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui souffrent en ce moment. Il y a des Américains qui sont pauvres, pour beaucoup, là. mais on parle euh, moyennement, là, des, beaucoup de personnes ont profité de, de, de, de l'injection massive euh, dans, pour le ménage, de payer des dettes, euh, de, aussi d'investir à la bourse ou, ou d'avoir des euh, moins, moins de projets, euh, peut-être plus des projets locales, euh, rénovation de maison, tout ça, c'est canadiens, américains, un peu partout, peut-être en Europe aussi, mais on voit euh, que les, les actifs euh, on, on connaît une croissance depuis justement cette, euh, ce, ce V ici, parce que dans le fond, les Américains ont peur de reconsommer. Et les magasins, les, les, les entreprises veulent que les Américains, euh, Américains, Français, Canadiens, veulent que les personnes enlèvent l'argent de leur poche et reconsomment de nouveau. Mais le climat de peur est là et encore est amplifié par les euh, gouvernements d'un peu partout sur la planète. Donc Tant que ce climat-là va être là, euh, c'est ce qui va arriver. Ça, Donc, euh, ça, c'est un nouvel avant d'aller dans les. Ah, peut-être parler avant ça euh, de vous dire aussi que les Canadiens, c'est la même chose. Euh, plus d'économie, euh, mais plus de stress. Ça, c'est au niveau du Canada. Euh, L'autre article nous parlait des États-Unis. Ça, c'est au niveau du Canada ici... Euh... Euh, un sondage révèle que 62% des Canadiens réussissent à épargner actuellement plus de 5% de leur paye comparativement à 59% en 2019. Là, c'est 62%. Euh, malgré la reprise euh, difficile après le choc économique de la pandémie la santé financière des travailleurs canadiens se porte mieux que l'an dernier selon le sondage euh, de l'association canadienne euh, de la paix bon, c'est un peu comprenable, c'est le même phénomène dans le fond les personnes ont eu des aides gouvernementales ont gardé ça euh, ont investi un peu, plus les américains peut-être moins ici les canadiens ont investi et en ce moment euh, euh, la paralysie de l'économie, la peur euh, engendrée par tout ce qu'on entend sur les médias euh, traditionnels euh, incite personne à aller euh, dans les magasins. On y va, on y va pour nos besoins, euh, euh, mais on se. On, on, on essaie de combiner nos sorties parce que dans le fond, c'est désagréable. Il y, a, il y a encore des certaines lignes, magasins qui ont des lignes d'attente. Il y a des endroits qu'on change des lois toutes les semaines. <rire> je disais ça, je suis allé dans un commerce j'ai dit, il me semble que je à toutes les semaines. A dit, on n'a pas le choix, c'est venir du haut c'est d'autres qui décident. Ça, fait que ça dissuade les personnes de reconsommer. Et là, en ce moment, aujourd'hui, on a une bonne correction. On avait... À un certain moment donné, je pense le Dow Jones perdait 900 points, Là, je pense c'est moins, hein, ça, ça s'est repris un peu. Mais euh, Morgan Stanley vient de baisser et voit le plongeon euh, techno, euh, technologique euh, s'accélérer, alors que les investisseurs abandonnent la plupart des euh, ben, QQQ, euh, c'est l'ETF euh, des technologies. Et ça, comme je vous avais dit, euh, puis on pouvait le constater, euh, le Standard Poor's, euh, tenait à cinq actions là, qui, qui maintenaient le Standard and Poor. Donc, c'est les FANG. Euh, si euh, ces actions-là commencent à corriger, et Tesla qui fait partie du Nasdaq, je pense, ben, pas du Standard and Poor, que quelqu'un a dit, euh, puis c'est bien, c'est ça. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que les actions technologiques qui ont, qui ont été soufflées, gonflées, euh, là, commencent à. Il y a des personnes qui commencent peut-être à se réveiller a une survalorisation, la capitalisation euh, boursière, les revenus ne Justifie pas la capitalisation boursière. On tombe un peu au fondamental et puis ça correspond pas. Donc, euh, Morgan Stanley, lui, voit le il faut abaisser euh, euh, les technologies, mais vu que les technologies sont en grosse partie, euh, euh, font partie en grosse euh, proportion dans le Standard Poor, ce ben, serait le Standard Poor's, le Nasdaq aussi. Donc, euh, il met des graphiques montrés ça qu'à long, long terme de 87. 2000, bon, ça vaut ce que ça vaut mais je vous présente ce que Morgan Stanley conclut euh, il y avait un autre graphique aussi que je voulais vous montrer euh, qui se trouve être un breakdown du euh, euh, du, ben c'est le Nasdaq 100 ça, je pense divisé par le Standard Poor's. et là on est comme, on a cassé la moyenne mobile 50 et on s'en va peut-être qu'on irait toucher la 200 euh, on va voir c'est une divergence aussi ben, des divergences négatives. Ici, on voit que ça montait et au niveau du RSI, on n'a pas réussi à monter. Et le dernier graphique, bon il y en a plein de graphiques qui disent euh, que ah c'est celui-là aussi, peut-être que je voulais le montrer. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ça va nous donner plus la chance de... Donc, euh, la correction pourrait aller jusqu'à la moyenne mobile 200. Ça, c'est euh, sur le Nasdaq 100. Euh, à cause du fait du poids des technologies. Là. Donc euh, je ne sais pas, je sais pas où -ce que ça peut aller. La, on sait très, très bien que la Banque centrale n'arrête pas d'intervenir toutes les fois qu'on a une baisse. Mais c'est sûr que la peur en ce moment de cet automne est vraiment présente partout. Donc euh, tout est possible, mais c'est Morgan Stanley qui dit ça. On va passer à un autre, euh, ben justement, ça c'est une grosse nouvelle. Il euh, y a eu une enquête de plusieurs journalistes mondiaux, euh, des grandes banques HSBC, Deutsche Bank. Euh, euh, euh, J'avais la liste Deutsche Bank. Il euh, y avait il y avait JP Morgan, je crois. Bah, J'ai l'une des nouvelles est parue un peu partout. Euh, donc, c'est que ces grandes banques-là ont, ont blanchi de l'argent durant des années de temps. Et euh, euh, ça, c'est pas de quoi qui, euh, qui devrait nous surprendre, mais. Euh, euh, c'est ici la liste là. Euh... Cette fuite, c'est une fuite que les journalistes ont fait, euh, euh, paquet de journalistes, l'association de journalistes qui arrive quelques années seulement après les Panama Papers, on se souvient, montre que cinq grandes banques américaines, soit JP Morgan, HSBC, Standard Charitable, Deutsche Bank, Bank of New York, récoltaient une part de leurs profits par l'entremise de clients douteux. Donc, euh, il y avait beaucoup de magouilles en dessous de tout ça, toute tout l'argent, les, les, les grosses sommes qui sont faites. Euh, euh, euh, par la, la, la, le crime euh, ben, on passé par les grandes banques ça vient de sortir, c'est une nouvelle très très importante qui fait en sorte que les banques en ce moment, euh, euh, eux aussi euh, euh, ben, crachent il faut s'entendre, sont en correction mais c'est surtout la Deutsche Bank Deutsche Bank, euh, je comprends pas que la Deutsche Bank puisse continuer à survivre euh, parce qu'on a peur, dans le fond, on essaie par tous les moyens de la faire survivre euh, parce que la Deutsche Bank est plein d'obligations de, de toutes sortes d'actifs qui n'ont ont absolument aucune euh, euh, valeur réelle, mais ça fait partie du bilan de la Deutsche Bank. Et si la Deutsche Bank tombe de la même manière que... Euh, Lehman Brothers est tombé en 2007-2008 euh, euh, ça peut faire une dégringolade et un paquet de banques euh, peuvent tomber donc on veut absolument pas ça euh, ici, euh, le ministre ça c'est une autre nouvelle des États-Unis parce qu'il se passe beaucoup de choses surtout cette semaine, ça va sortir beaucoup parce que ça se trouve être le procureur des États-Unis le ministre de la Justice qualifie New York, Portland et Seattle de juri juridiction anarchique euh, c'est vraiment toute une déclaration parce qu'on le savait, dans le fond, tout le monde le savait, mais que lui, euh, le, le, le, le, c'est le procureur, euh, euh, c'est ça, c'est le procureur, euh, il vient de déclarer ça, donc c'est une confirmation qu'il va falloir sévir à ces là Déjà, Trump a commencé à couper les, les vives, euh, donc euh, c'est le, ju le juge, euh, Barr, qui a dit la semaine dernière que le confinement était comparable à, au temps où euh, l'esclavage était présent aux États-Unis ou à ce qu'on confine du monde pour. Euh, c'est lui qui a déclaré ça. Ça, je vous donne l'information tout simplement. Euh, puis là, sur son autre nouvelle qui parle, qui continue euh, à, à nous dire que la Fed intervient euh, tout le temps dans les marchés. La Fed a acheté des ETF. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que dans le fond, elle achète des actifs. Son vrai mandat était justement de s'occuper de l'inflation via les taux d'intérêt, mais là, maintenant, la Fed est impliquée directement dans l'achat d'actifs. Elle achète des dettes d'entreprise elle achète des dettes de banques, et là, elle achète des, des ETF directement, donc euh, des actions. Dans le fond, des ETF, des compositions d'actions, elle achète directement des ETF. L'article parle de ça euh, abondamment hein, depuis que son... De, son injection euh, immense dans le marché, ben là c'est la liste ça, de ce qu'elle a acheté, des, toutes sortes de d'ETF pourrites. Euh, <rire> Il n'y a aucun problème. L'argent, de toute façon, euh, euh, est créé à partir de rien. Donc, on peut acheter à peu près ce qu'on veut. Euh, et c'est ce que la, la banque euh, centrale américaine a fait pendant le, euh, le dernier confinement. Et ça va continuer, comme la Banque du Japon euh, depuis 20 ans. Euh, euh, surtout les derniers dix ans, achètent euh, à peu près toutes les entreprises. Toutes les entreprises appartiennent à, à, <rire> à, à la Banque du Japon. Donc, euh, ça ici, ça se trouve être justement le fait de, de pouvoir euh, imprimer l'argent euh, illimité. C'est ça, on voit ici la, la, la, la, le bilan. De, bien, ça, ça se trouve être la dette euh, via le, le produit intérieur brut. Euh, écoutez, c'est abominable, mais on va continuer à le faire. On, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, donc on va continuer à faire ça euh, pour justement, euh, bon on va, on va aller, euh, je pense, sur les graphiques pour terminer, mais euh, parce que les autres graphiques, on va les laisser faire. Euh, on va revenir ici en attendant que mon, mes graphiques s'ouvrent. Euh, tout simplement, euh, pendant les dernières crises, on voit ici, euh, 2000 2008, 2008, on sait qu'il y a eu une abondance de liquidités injectées dans le marché, ensuite on a eu une consolidation jusqu'à 2011. Ensuite, on a commencé. Alors, on a continué tranquillement euh, à injecter, injecter. Mais ça, ça se trouve, c'est pas l'injection directement, c'est la dette via le produit intérieur brut. Donc, euh, euh, ça, c'est... Je pense, c'est... Euh, c'est ça. Donc, euh, on voit que tout monde, tout monde, tout va continuer à monter, nos limites. Euh, donc, il euh, n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Euh, non, là... <rire> C'est le bord ouvert, il n'y a aucune limite, rien peut nous arrêter. Et pour terminer, on va regarder rapidement les graphiques. Euh, on se trouve avoir, euh, comme je vous dis, on dit une dégringolade. faut pas euh, s'alarmer plus qu'il faut, dans le fond. On se trouve avoir un, une dégringolade, c'est une correction. Euh, mais comme je vous dis, la banque centrale est toujours là pour euh, vérifier le marché et euh, peut intervenir n'importe quand. Donc, euh, je pas ça un crash, je pas ça l'instant. Mais l'oscillateur, mettons, sur le Standard Poor's, euh, se trouve à s'en aller vers la baisse, sur le Nasdaq euh, aussi. Euh, le Dow Jones est en train de perdre 800 points, mais euh, euh, est-ce que ça peut se précipiter? Morgan Stanley dit que oui. Euh, moi, je ne sais pas, j'observe. De toute façon, je ne suis pas dans le marché, là, à part que dans l'or, les mines d'or. Et puis, euh, c'est ça, il y a le dollar américain qui avait pris un peu de galon. Ça, c'est un peu normal, on essaie de se réfugier dans... Le dollar américain, mais à long terme, le dollar américain, regardez, là, je, je le vois, là, euh, on est ici, la moyenne mobile, 30 semaines, euh, j'utilise ça, c'est simple et c'est efficace. Donc, on s'en va à la baisse ici. Et lorsqu'on baisse, on s'en va pas en baisse directement. Euh, donc, ça démontre un état de faiblesse au niveau du dollar américain. Le petit rebond qu'on a, peut, ça peut rebondir un peu, mais la tendance est à la baisse. Au niveau de l'or, ce euh, euh, oui. qu'on vit aujourd'hui, il n'y a rien de paniquant. C'est vraiment une, une correction. Comme je vous avais dit, même ça pourrait corriger jusqu'au 800 il n'y aurait aucun problème. Au niveau de l'argent, c'est à peu près la même chose. Euh, c'est sûr que l'argent est plus volatile donc euh, l'argent ça paraît plus lorsque ça mais il euh, y a rien rien de paniquant dans la situation. Donc euh, non, euh, dans le fond on se trouve être dans un automne qui est assez euh, euh, qui a beaucoup de volatilité, beaucoup de peur aussi qui était euh, surtout avec les nouvelles qu'on vient d'avoir au niveau de du reconfinement, des cas de COVID, euh, des cas de COVID, non pas de décès. ni de, ben, Des décès, on parle, on amène les vieux chiffres. En tout cas, les cas de COVID euh, sont en hausse parce qu'on teste plus. Mais euh, ce que je veux dire, c'est le climat de peur est installé et on a pour un bon bout, euh, même probablement après l'élection de Trump, parce que ça va vraiment brasser après euh, ben, l'élection de Trump. L'élection américaine... Euh, peu importe qui gagne, euh, ça va brasser pareil. Donc, euh, les États-Unis sont euh, hyper divisés. Et Puis, euh, là, ce qui s'en vient, c'est tout simplement, la, comme je vous le disais cette semaine, c'est l'élection du euh, de, de, euh, du nouveau juge, de la nouvelle juge, euh, le soit vendredi, soit samedi. Le 23 septembre, c'est ici au Canada, un euh, nouveau programme probablement pour soutenir euh, euh, les ménages, soutenir l'économie artificiellement. On suit ça pour vous.